Je crois que l'Égypte va donner une bonne dose à la Côte d'Ivoire avec un score de 5-1. La Côte d'Ivoire était très très contente face à la défaite du Cameroun. Ça a beaucoup choqué la toile parce que les gens comprennent pas. Beaucoup de gens n'ont pas compris parce que beaucoup de gens n'ont pas suivi l'histoire depuis le début. Je vous explique. Lors du match Comor-Cameroun et l'équipe de Comor, malgré toutes ses plumes, toute sa tête coupée, toutes ses pattes coupées et malgré les joueurs testés positifs, a résisté face à la puissance de feu du, de l'équipe du Cameroun. Alors nous les Ivoiriens, on avait détecté un peu d'injustice au tout début, on s'est dit peut-être que c'était manipulé, les tests PCR. Bon malgré ça, on a compris que le Cameroun n'y était pour rien, mais c'était déjà trop tard. Nous avions déjà frustré le Cameroun Cette petite félicitation venant des Ivoiriens A touché dans l'âme profonde des Camerounais Ils se sont transformés en Égypte Vous êtes ici pour supporter quelle équipe Je supporte l'Égypte Ils vont gagner 3-0 parce que Judas doit rentrer eh Aujourd'hui je supporte euh, l'Égypte et je crois que euh, l'Egypte euh, va donner une bonne dose à la Côte d'Ivoire avec un score de 5-1. Ils sont allés jusqu'à huyer la Côte d'Ivoire pendant notre hymne national lors de cette opposition entre l'Egypte et la Côte d'Ivoire en huitième de finale. Ça, aux encouragements des Camerounais, l'Egypte a battu la Côte d'Ivoire. C'était la fête au Cameroun. Ouais De la fête partout. Les Camerounais de Côte d'Ivoire ont fêté. Les Camerounais du Cameroun ont fêté. Les Camerounais de de, de de la France ont fêté. Et même ils ont sorti une petite expression. Ils appellent ça « The karma is a bitch ». Pour ceux qui comprennent pas l'anglais, ça veut dire que le karma s'appelle Camerounais. En demi-finale, ce même Égypte, soutenu par ces mêmes Camerounais, Affrontent ces nouveaux Camerounais ou ces anciens Camerounais, j'en sais rien. Ceux que vous avez soutenus pour battre la Côte d'Ivoire sont maintenant face à vous. Alors qu'est-ce que les Ivoiriens femmes Au début, nous avons dit il ne faut pas on va aller soutenir les Égyptiens, mais c'est mal connaître les Ivoiriens. Les affaires, c'est les affaires. Et nous soutenons l'Égypte. C'est comme c'est la Côte d'Ivoire qui a joué face au Cameroun. Et le Cameroun fut batate. Ils se sont fait laminer. Trois pénalty ratés. Nos relations sont tendues, mais on s'en fout de quelqu'un. Vous voyez là, on ressemble à un mouton. On a des cônes. On a des poils blancs sur nous. Quand vous nous voyez, regardez-nous bien. On est il voit rien. C'est quel comportement ça Il y a mon ami même personnel qui m'envoie Ouais, pendant la crise en Côte d'Ivoire, on vous a soutenu. Pendant la crise en Côte d'Ivoire, vous vous êtes mêlé de ce qui ne vous regarde pas. Vous avez prêché beaucoup de haine. On n'aime pas. Mais comme on ne vous calcule pas, on ne disait rien. Votre go là, comme avec votre chaîne de télévision qui prêche la haine, le, la division là Vous pensez que vous nous rendez service, on n'attendait rien de vous Malgré que vous avez parlé, parlé jusqu'en... Qu'est-ce qui a changé en Côte d'Ivoire sans la volonté des Ivoiriens Rien n'a changé Alors, la prochaine fois, restez tranquille dans votre coin la, Le sport c'est bien On est deux grosses équipes très rivales en sport Le jour qu'on vous attrape, on vous gagne ce n'est plus à négocier. Ça, ça va se rejouer entre la Côte d'Ivoire et, et, et le Cameroun sur les terrains.